Salut tout le monde, bienvenue à Weedman. Weedman rencontre. Le voici, le voilà. Je suis vraiment, vraiment content de te rencontrer. Licorne qui a sa chaîne YouTube Autoroute 420. De là, là, avant de te parler, avant de te rencontrer faut vraiment que vous allez vous abonner à cette chaîne-là. ok? Euh, je l'ai découvert. Euh, il y a aussi le Shoot Boucan qui l'a découvert. Je voulais vraiment être le premier à vous le présenter. Il est excellent. ok? Euh, Autoroute 420. Il est sur YouTube depuis le 21 avril 2018. Seulement 23 vidéos, mais des vidéos de qualité. Euh, il fait des petits montages. Je vais vous laisser le découvrir, mais je veux vous en parler. Chaîne humoristique. Euh, beaucoup, beaucoup d'informations, euh, différents de Winman, j'ai été chercher des informations quelques fois sur ces vidéos pour en parler dans ma chaîne de Winman, euh, 320 abonnés, mais là, je veux vraiment te parler, euh, comment ça va? Ça va super bien, Winman. All right, all right. Euh, ta chaîne YouTube, ça va super bien aussi dernièrement. Oui, oui, c est, c est, ça va très bien. Euh, depuis que tu as commencé, euh, en as parlé dans ta dernière vidéo, mm -hmm. ça, a été, ça, ça a été un petit boost très apprécié, je te remercie beaucoup. Ben, tant mieux, pas tout, mais tu le mérites vraiment, man. Vraiment, vraiment, faut vraiment aller voir ça. Euh, T'as-tu un compte Instagram? Euh, oui, dernièrement, je viens d'ouvrir euh... Autoroute 420 justement sur Instagram. Puis là, tu me dis qu'il y avait un espace, un, un trait. autoroute. Oui, là, très je l'ai fait corriger par euh, Instagram. J'ai réussi à communiquer avec eux autres. Okay. Euh, j'ai communiqué avec eux autres hier justement pour okay. faire activer euh, l'adresse. Euh, là, j'ai le nom Autoroute 420 tout sur Instagram, tout collé ensemble. En les boys, nom. les boys, on regarde ici. Autoroute 420 sur son Instagram. T'as-tu plusieurs photos là-dessus ou tu viens de commencer? Euh, je, je viens pense? de commencer. Je commence, je m'abonne. Euh, je m'abonne me, à mes abonnés euh, écoute, je commence, là. je vais je va poster les vidéos, je vais poster les photos euh, sur euh, l'évolution de, de, de, de, de, de, de, de, de mes plans de cannabis et de tout parce ça parce que tu fais pousser du cannabis, tu n'as pas peur de le cacher parce ah, que c'est ça que tu montres sur ta chaîne YouTube entre autres, ouais. en plus de d'autres affaires c'est vraiment large sa chaîne, c'est vraiment intéressant on veut parler de comment faire pousser parce que là c'est ça présentement là, ce que tu fais là, dans tes dernières vidéos. Là, ouais, hein? ça c'est le gros boss présentement. Euh... T'as combien de plans? Ok. Euh, moi, à moi, j'ai quatre plans. Donc, euh, dans ma vidéo, j'ai beaucoup plus que 4 plans. J'ai 9 plans présentement. Okay. Euh, je te dirais que les autres plans vont disparaître. C'est des plans des amis qui n'avaient pas l'installation de base pour les partir. Parfait. Euh, qui attendaient leur serre et toute l'équipe. Mais là, ça se règle. et on, Dans ma prochaine vidéo, je devrais être à quatre plans seulement pour le restant là, de la croissance. Bon, de la on va parler des quatre plans. Ouais. Euh, C'est-tu quatre sortes pareilles? Hey, je connais déjà les réponses, les boys, là, mais c'est pour vous autres. C'est quoi les quatre variétés? cest quatre variétés différentes? Je pense que non. J'ai trois variétés différentes sur les quatre. On peut savoir c'est lesquelles? Euh, J'ai du Dossidos -dos que je fais pousser. Ok, là tu Écoute, sais. C'est ce ton préféré. Il, il m'a dit qu'il savait pas. Moi je pense que arrangé avec le gars des vues. Euh, quand il m'a dit ça, je lui ai dit Man, tu sais-tu? sais, -tu? Tu le sais -tu que c'est mon préféré? Euh, non, non, non. Le déjà là, je savais qu'il n'y pas vu toutes mes vidéos de Winman. <rires> déjà là, je t'ai insulté. <rires> mais Dust, euh... man, euh... t'as ces choses indiens? Oh, oui, c'est quelque chose de Dossidus, les boys. C'est vraiment la couleur, comme un peu Tangerine Dream. Ça goûte pas pareil comme ça du tout, là, mais c'est vraiment des belles couleurs. Le goût, il y a un petit peu de couche là-dedans. Oh, oui, oh, euh... oui, oui, oui. um... Le buzz, là, c'est beaucoup moins écrasant que le pinkush. Euh, c'est pas un sativa, c'est un, un indica. un indica hybride, j'imagine. Oui, effectivement. Euh, si un jour vous croisez ça et que vous n'aimez pas ça, je vous le dis sans doute parce que ça a été mal poussé, euh, ça a été vraiment quelque chose. Si un jour vous le croisez, vous penserez à moi oui, et à Licorne. Vieille. Donc, tu as sais, aussi du dosidos. -dos. Oui, du dosidos. -dos. tes deux autres sortes, c'est quoi J'ai du camdog. Kemdog, Dog, on a ça, je pense, à la SUDC ou quelque chose qui est croisé avec... Euh... Oui, ils, ils ont souvent croisé avec du Cali là, En Californie, ils du Cali Kemdog, effectivement. Okay. Euh, puis... Euh, troisième tu, tu, ma troisième variété, ça, c'est un... C'est une légende, ce plan-là. C'est du Girl Scout Cookies. excusez okay. Oui, Je te pousser du GSC. Très populaire dans les abonnés de Winman, J'ai beaucoup de gens là, qui, qui me parlent sur Instagram, puis c'est leurs arômes, c'est leur variété préférée. Pis là, ça, ces trois-là, est-ce que ça pousse tout pareil ou c'est pas pareil? Non, non, non. Chaque variété a ses, prep... ses propres particularités. Comme. Je te dirais le Dossidos, il -dos, euh, a besoin de beaucoup de soins. Okay. Mais ça donne un plan très. C'est un beau plan. C'est un beau plan magnifique. Puis là, vite de même, là, moi, je peux pas pousser, là. Ouais. Plus de soins, ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire. Euh... Ça veut dire qu'il faut, faut que tu vérifies régulièrement l'hydratation. Faut que tu vérifies. Tu vérifies normalement avec ton doigt dans la terre. Tu rentres ton doigt dans la terre jusqu'à une certaine profondeur. Si tu détectes au bout d'un pouce que tu as zéro humidité, tu as zéro. Là, il faut que tu mettes de l'eau. Là, il faut que tu mettes de l'eau. Le t'as pas le choix. Donc, il y a certains si plants qui vont en doigt, boire. Tu si rentres ton doigt un pouce. Ouais, un pouce de creux. Un long. Un pouce. pouce de creux à l'intérieur okay. de la terre. Quand tu vois là, que c'est sec, tu manges un pouce. Là, tu C'est le moment d'arroser. Okay. Euh, parce qu'au début, tu vas arroser à des intervalles plus longs. Puis plus que ton plant va grossir, plus qu'il va boire. Donc, plus qu'il va falloir durer. Tu arroses une fois par jour, en général ça va se rendre une fois par jour à la fin, pratiquement. OK. Pour Ou tu as dire... un système que, il y a des systèmes maintenant euh, où tu mets justement juste un réservoir euh, avec des petites, euh, des petites pompes, un euh, mini système de pompe, puis ça va distribuer l'eau directement dans tes plants, peut être micro-doses à l'heure et des choses comme ça. Ouais, là, Mais là, c'est vraiment un gros kit plus là. dispendieux. Si on y va vraiment arroser soi-même. Euh, Dis-toi qu'au début tu vas arroser aux trois jours, ensuite ça va être aux deux jours, puis ensuite ça va être à tous les jours, là, puisque ton plan va grossir, effectivement. Euh, là, c'est ça, tu me parles d'un kit là, avec des, des, des affaires, euh, un système vraiment sophistiqué. Mais on veut savoir, là, parce qu'on entend parler, on peut-tu faire pousser, on peut-tu pas faire pousser. Euh, combien ça coûte un kit? Parce que là, le monde sont intéressés, on hésite un peu. Mais combien ça coûte un kit de débutant? Un kit de débutant, c'est-tu deux plans? OK, on va éclaircir ça. Un kit de débutant, euh, pour commencer, tu... depuis le 3 septembre dernier, la loi a été renversée. Ouais, là on a entendu parler de ouais. ça avec Weeman aussi. Euh, hey, je te coupe, on fume-tu un petit rise. Hey, il, y a, il a jamais essayé le Rise de Tokyo Smoke. On sait qu'ils disent que c'est du Blue Dream. Euh, je l'ai fait sentir à licorne. Et puis euh, lui non aussi, il n'est pas, ouais, pas trop convaincu. Il plus de l'odeur. Exactement. Donc, euh, on veut savoir comment ça coûte un kit de débutant bon. et puis les gens veulent savoir, c'est-tu euh, deux plans, je pense qu'on avait parlé peut-être de quatre plans, quatre là. plans. Ouais. Bon, Comment ça coûte, puis une autre question qui est comme deux questions en un, on veut savoir, est-ce qu'on achète un kit, euh, parce que moi je connais, je connais pas ça, je sais pas comment faire pousser, mais je sais qu'il faut une ventilation, il faut une lumière, il ouais. faut une tente pour euh, l'odeur j'imagine, puis, ouais. puis peut-être garder l'humidité plus facilement. Euh, mais je ne connais pas les chiffres, les, les températures, les l'engrais. Euh, donc ma question c'est, combien ça coûte un kit pour faire pousser mm -hmm. de débutants et combien ça coûte, est-ce qu'on achète ça tout en, en un kit, tout fait ensemble ou c'est des pièces séparées? Bon. Tu as les deux options qui s'offrent à toi. Premièrement, tu peux décider d'acheter un kit où tout est fourni. Tu as la tente qui est fournie, tu les lumières qui sont incluses, puis tu as le système de ventilation qui est inclus également. Donc, le système, c'est un filtre au charbon normalement pour filtrer les odeurs. Ok, là, on recommence. de l'attente. la filtre au charbon qui fait sortir l'air. sortir l'air. Et puis ça bouge un peu. Puis tu as tes lumières. Puis tu tes lumières. Ouais. Parfait, parfait. Tu peux avoir également une petite fan que tu vas mettre à l'intérieur pour faire un petit mouvement. Pour essayer pour de. Pour que tes branches soient plus fortes. Ouais, fort, pour renforcer un peu le... tes branches. C'est ça, c'est ça. Long. Euh, un kit comme ça de débutant, moi, je vous dirais que c'est plus économique de le magasiner à la pièce. Okay. Parce qu'à la pièce, euh, ça va selon les, les, les budgets de chacun, premièrement. Quand c'est des kits ensemble, ça peut varier, là, euh, 500, 600, 700, 800 dollars, un kit déjà prémonté. Ok, mais j'ai été voir sur ta chaîne, oui. puis toi ton kit, c'est tout c'est un kit ensemble, tout un kit ensemble. Non, c'est un kit que j'ai monté moi-même. Moi, moi j'ai acheté ah, ouais. mes deux lumières séparément, j'ai acheté mon kit de ventilation séparément, puis je me suis acheté une tente 4x4. Ça a été facile à installer. Euh, ton système de ventilation avec un autre modèle de tente. Tu sais, maintenant, ton oui. modèle de tente, c'est peut-être une marque ABC puis ta ventilation, c'était de la marque. XYZ. Euh... Exactement. exactement. Puis ça, ça fitait, il y avait un trou, puis tu l'installais, as c'était assez facile. Je te dirais que toutes les tentes sont toutes faites par un, sur le même principe. Ils ont un, un peu Il y a, a le ouais, ils, ils, ils ont entre 6 et 10 trous, un peu partout répartis dans la tente. Parce, oh, que, oui, oui, oui. Ouais, oui. parce que tu peux mettre plusieurs systèmes, dépendamment de la quantité que tu veux mettre. Il euh, y a également, faut pas que que l'air que tu vas prendre dans l'intérieur, que tu vas aspirer, que tu vas garracher dehors, euh, ça prend une entrée d'air à quelque part, oui. Parce que sinon. Toutes tout oh, les murs, oh, ça va manquer le sujet, là, ça pompe de l'air quelque part. Oui. Donc t'as besoin d'autres sorties, de d'autres orifices un peu partout sur les tentes. Donc les tentes sont très très bien munies, tout le temps deux trois dans le bas, 2 trois dans le haut. Et Donc, si tu euh, les utilises pas, tu peux les laisser fermer? Tu peux juste les fermer avec la petite corde, puis la barrer, puis tu t'en sers tout simplement pas. Là. Il n'y a aucune perte de chaleur, aucune perte d'odeur qui sort de l'eau ou quoi que ce soit. Là. Puis, comme j'expliquais, toutes les tentes sont pas mal faites sur le même modèle. Donc même si tu prends un kit de charbon d'une certaine compagnie, il va fitter sur l'attente d'une autre compagnie Puis de là, le type de charbon, c'est fait pour camoufler l'odeur. Pour que l'odeur qui va sortir à l'extérieur, ça, ça, ça sent pas, dans le fond. Ça, il n'y a aucune ça. odeur qui soit sortie à la, la sortie complètement. Là. Je veux dire, il va y avoir une odeur de végétaux, mais tu n'auras pas l'odeur de... Il de... pas que ça l'empêche pas, pas dans la là. maison, effectivement. Pour ceux qui n'aiment pas ça, parce que plutôt que mouille, je leur le charbon. Là. Ouais, ben Ça sent fort. Ben pas au début... Mais ben ouais. la floraison, plus que la floraison avant avance, ouais, je te dis que c'est une ouais, odeur ça saine. Ouais, je veux dire, ça, ça, euh, ça, ça, ça, tu ça. rentres dedans 5 minutes allez leur dire bonjour, là, puis tout, ça, ça, ça. tout le monde sait que t'es oh, okay. plein d'avoir des plans. On va envoyer les mollo, on va prendre le charbon. Fait euh, que tu disais, c'était entre 550 et 800$ ouais. pour un kit. Ouais. Euh, tu Dépendamment parlant, de la grosseur de tente, du la nombre qualité, de lumières, de la qualité. Ça c'est 4 plans. Pour 4 plans, moi, mon kit à moi, là, le, le prix total, ça m'a monté, c'est 550. Ok, toi aller, tu n'as pas été à 800. Je ne suis pas allé dans 800. Moi, je suis allé avec une tente standard à pas moins de 200 deux systèmes de lumière à 100 par lumière. C'est des lumières 1000 watts qui euh, consomment seulement 200 watts d'énergie. Donc, ce pas comme ça, les... ça veut dire quoi, 200 watts Ça veut dire combien ça en argent si tu parles ben, En argent, c'est ça. C'est qu'avant, le, le, les anciens as systèmes. Deux ré... de ouais, 1000W ouais. lumière lumières de 1000 watts chaque. Oui. Chaque lumière consomme 200 watts ouais. chaque. C'est comme par si j'avais des lumières de 100 watts de lumière dans la maison au lieu d'avoir des grosses 1000 watts qui font s'essouffler. Puis pourquoi combat. que toi ces lumières là t'es 1000 watts ils utilisent juste 200 watts. C'est des lumières Odell. Que... Ok c'est de, ouais, de la qualité. Tu as choisi qualité c'est Odell. J'aurais pu prendre du HPS, la lumière HPS comme on fait pousser avant les grosses ampoules longues là, comme oui, avant. Oui, oui, bon, oui, oui, oui. ça ça dégage beaucoup de chaleur. Oui oui oui. Mais ça prend beaucoup de jus. Ça prend beaucoup, beaucoup. Ça coûte. Ça apparaît sur le compte d'Hydro quand tu fais pousser. ça, ça les des boys, là, dans le temps que le monde faisait pousser du M39, là, je pense qu'il y a du monde qui utilisait ce qui est en train de parler, les grosses lumières. Wow, voilà, J'en ai ouais. déjà vu de ça. Puis ça, ça, ça coûtait une et Puis c'est pour ça que maintenant, on a switché avec le Dell, les lumières au Dell. Puis la grosse différence aussi, c'est les dangers, les risques de feu. Il n'y a, okay. a pas okay. de risque de feu avec une lumière au Dell. Okay. Je veux dire, tu touches, la lumière est tout autant froide, il n'y a pas de chaleur qui est dégagée ou pratiquement pas. C'est aussi de la lumière qui est dégagée en tant que telle, mais il n'y a pas de risque de feu versus les lumières avant HPS, okay. ça a te causé tellement d'incendies, les gens avaient peur là, de faire pousser à la maison à cause de ces lumières-là également. Donc, euh... On essaye le Rise, de, oui. le Blue Dream de Tokyo Smoke, qui est la compagnie Canopy. Euh, là, il est un peu sec. Tokyo Smoke, je le dis, c'est un petit peu de qualité, mais j'aime vraiment pas la ronde Okay. Vraiment pas. C'est bon. Et puis, euh, de, de, de même, euh, moi, j'ai déjà été actionnaire d'Exo. Présentement, je ne suis plus actionnaire. J'ai fait un petit peu de sous avec ça. Merci, Exo. Euh, toi, tu as fait un petit peu de sous avec euh, Canopy. Effectivement. L'année dernière, moi, j'ai investi dans Canopy. tu as fait un euh, euh, profit. J'ai fait 50 de profit sur mon investissement. <rire> ah ouais, ouais. Ça, c'est incroyable. En vraiment. un mois. En un mois. Je suis mois. sérieux. Ouais. Ça, c'était la période de folie, les boys. Euh, moi, j'en ai profité dans cette folie-là, mais pas à ce point-là. Ouais. Mais All je right. me dirais que c'est pas le moment d'investir. Non, non, non, ne touchez pas à ça. <rire> euh, c'est du casino, c'est du gaming. Ne touchez pas à ça les c'est pas pour l'instant. Euh, c'est juste des conseils comme ça, mais. Allez voir quelqu'un à la banque. C'est trop des instant pour le moment. Allez ça. voir des conseillers, mais faut qu'il y ait des conseillers. Nous autres, c'est juste euh, des petits conseils dans ma conseil. Alright. Euh, on n'a pas parlé de la SQDC encore vraiment, euh, t'as-tu essayé ça un petit peu la SQDC? Oui, oui, oui. T'as-tu oui. un préféré ou... Euh, t'as-tu quelque chose à nous parler de ça des préférés? Ah, J'en ai deux que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le Moonbeam. Quoi? Euh, ouais, j'ai aimé le aimé, Moonbeam? Ouais, j'ai aimé le Moonbeam, puis j'ai aimé euh, le Tsunami. Mais Tsunami, première batch de Tsunami. La première batch qu'on a eu à la SQDC dans les premiers jours. J'ai adoré Tsunami. Euh, Pinkush aussi, écoute j'aime les pinkosh je, je te cacherai pas que. Et la non. compagnie de Sandra? Ouais, là, ouais. Je goûte à ça, man. Pis. Je sais pas qu'est-ce que c'est, que man. Je sais pas. Je pense que son drôle c'est du tabac. Je pense que une cigarette qu'on enfin. fait. Je sais pas, c'est du cannabis, inquiétez-vous pas, mais c'est bizarre. Il est de qualité quand même là, quand tu regardes la cocotte, là, mais. Pas à 36$, oublié ça. Pas pour moi. Hein. Je vais essayer de trouver d'autres choses les boys. Je veux dire comme toi, ça goûte. À... Mais ça goûte en quelque chose. Il y a quelque chose qui ça goûte en Chris. Euh, c'est pas neutre. Non, ça non, mais en... c'est.. Sans être neutre, c'est pas plus agréable. Non, non, non, <rire> non, non, non, man. Ah oh, non. Non, il goûte. À... <coughs> ouais. Moi, je trouve que Canopy a bien des arômes normal. Euh. Là, tu me disais le tsunami. Le tsunami, là, vraiment un des préférés des abonnés à Winman pour un Indica. Puis euh, le Moonbeam, c'est-tu qu ce que j'ai pas aimé du Moonbeam? Euh, belle qualité, euh, j'ai même aimé l'arôme un peu, je pense. ce que j'ai pas aimé du Moonbeam, que c'est inscrit à 22% Indica. Puis, je le répète, je l'ai compté vraiment souvent cette affaire-là. J'avais l'impression que c'était un Sativa 14%. Ça a été vraiment là, le cannabis, que les terpènes n'ont vraiment pas fonctionné avec moi, là, que ça n'a pas fonctionné avec mon corps sur cette, cette, cette base-là, là. le Moonbeam. Là. Ouais que okay, tu connais ça un peu. Euh, t'es finalement un Indica, t'es pas un sativa? Non, non, moi je suis un Indica All the way là, vraiment. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est Indica puis euh, après ça c'est Couchlock, Netflix. Euh, je bouge plus après. Je regarde puis... ça sur Netflix. Ah oh, ouais, non, non, mais tu sais, je veux dire, moi j'aime bien ça. T'as pas un gros joint d'Indica le soir qui va me. me rentrer dans le divan. Tu sais, quelque chose qui va finir ma journée en beauté, là, pas ça. Que... On oh, chill, restant de la soirée, c'est pas mal ma, ma philosophie. Euh, je vais te poser une dernière question, euh, félicitations pour toute ta chaîne, vraiment, allez vous abonner. Puis là, euh, je pense que t'es, on dirait plus dedans, on dirait là, que tu vas faire plus de vidéos, oui, là, on oui, dirait. Oui, oui, oui. Effectivement, je me suis remis dedans. Écoute, euh, déménagement, changement de studio, toute l'équipe. Euh, là, je me suis remis à faire les vidéos. Euh, c'est ça qui a été demandé moment donné aussi, a, ça n'a pas bougé beaucoup dans le domaine du cannabis, je veux dire, les investissements, ça était stable, au niveau de la SQDC, les rendements, ça a été pas mal les mêmes sortes qui ont revenu un peu, là dernièrement, toutes les broken coasts qui viennent d'arriver de ce monde et tout, je pense qu'il y a eu, il y a un regain, <coughs> le, du renouveau à la SQDC au niveau des produits, ce qui n'y avait pas avant que je trouvais, que je déplorais beaucoup d'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'allais régulièrement moi, chez les Indiens pour aller chercher là, ouais, justement ouais, à ouais, la canisse attaquée ouais. pour aller me procurer là, le ouais, mon, ouais, du bon ouais, ouais. buzz, euh, écoute, euh, je trouve qu'il vous bien. Excuse-moi d'interrompre demain, mais... Non, non, c'est ça qu'on veut, uh, Winman. Euh, hey, écoute, vu que tu fais pousser, et ouais. que tu fais ça sur YouTube, ouais. toi, la loi, il n'as pas de trouble avec ça, c'est garanti qu'on a le droit. Euh, tu pas peur que le gouvernement le go, parce que je pense, je, je connais pas beaucoup ça, mais je pense que le gouvernement, il, il essaie de renverser la loi. Ben -ce oui, tu... ben oui c'est sûr, ça. Bon, parce t'as que... pas peur de ça, toi ben. ben pas du tout. Depuis le 3 septembre dernier, là. Comme ça, là, bon. tranquillement. Là, j'y vais, bye de bouche. Depuis le 3 septembre dernier, la loi était renversée. On ont renversé deux, là, ces deux articles de la loi provinciale qui étaient jugés anticonstitutionnels. Donc, ils ont renversé ça, ce qui rendait la loi qui empêchait les gens de faire pousser quatre de cannabis à la maison. Ils ont renversé ça. Puis anticonstitutionnel, ça veut dire, c'est anti -constitution. Ça allait ça contre une dire... loi fédérale directement. Donc la loi fédérale disait oui, tu as le droit de faire pousser, la loi provinciale disait non, tu n'as pas, pas le droit. Provincial c'est le Québec, fédéral c'est le Canada. Donc, en tant qu'électeur, ben oui, vous êtes également des Canadiens, donc ce qui fait en sorte que la loi fédérale, elle s'applique à vous également, donc ce qui fait en sorte que vous avez le droit de faire pousser vos plans. La loi provinciale s'y opposait jusqu'à temps qu'elle ait été renversée le 3 septembre dernier par Yannick Murréal. C'est ça. Ça, euh, ça c'est un gars... Euh, c'est le gars qui avait fait le journal de Montréal. Hein? Oui, dans le temps, euh, oui. Le gars, c'est un homme d'affaires. Il avait parti sa business. Puis, il connaît un peu la loi. Puis, euh, moi, c'est grâce à ta vidéo que j'ai découvert ce gars-là. Allez voir ça. Il en parle. Il en parle. Le gars qui a renversé le gouvernement, man. Il en parle, man. C'était ouais, que ouais, ouais. Allez voir ça. Puis euh... là mais ben c'est ça le gouvernement a décidé ensuite de, de se rebattre contre. De lui. se contre ça, de dire écoute là, là on va porter ça en appel ce jugement là, sauf que faut avoir des arguments autres qu'on on veut pas faire pousser des plantes. Tu peux pas répéter la tu même chose. Pas répéter la même droit. chose sinon cette loi là je veux dire pour le moment est renversée. En ce moment on le doit... depuis le 3 septembre on a le droit. Faire de... en ce moment on a le droit. On a le droit la journée qui vont Réappliquer le fait qu'on n'a pas le droit de faire pousser du cannabis. Ça sera autre chose. Ça sera là, pas. ça sera autre chose. Il faudrait se réajuster à ce moment-là ou se rebattre en cours. Oh, ou... ouais. Oh, exactement. Exactement. All right. Moi, j'ai fini avec ça. Moi, ben Euh. Ben, je dois te remercier d'être euh, passé. Ça fait plaisir. Euh... Écoute, on, on termine ça sur une petite dégustation, Winman. Oui, ok, ok. c'est Une quoi? petite surprise, moi, que j'en toi C'est quoi C'est du chocolat. Ben, là, euh, si on monte ça vite vite, là. Sérieux, on dirait du cannabis. On, vraiment, on dirait vraiment du cannabis. Ben ouais. On, on dirait là du broken coast. Oh! Ah! <rire> non, non, c'est euh, du black cherry cookies. Eh oui, du black cherry cookies. C'est du chocolat infusé. Du chocolat qui, est, qui était comme. Euh, Qu mélangé t -t avec du euh, rice Krispies. C'est du sérieux, non Ouais. Là, je me suis pas ça. C'est infusé. Euh, donc depuis le 17 octobre dernier, on a le droit de consommer des edibles et des produits. C'est vrai. Comme ça, infusé. Donc on peut. Donc, écoute, tu dirais pas, regarde moi la belle couleur de cocotte. Hey, regarde, il y a est du cool. rose là-dessus, hey, hey, je te laisse amuse tout avec ça, Jackson. Hey, on dirait vraiment là. <rire> une grosse que cocotte. Que c'est euh, mieux que du broken toast. Mais <rire> on dirait que c'est une roche. On dirait que c'est un. On dirait que c'est du. Euh, un bibelot. C'est lourd. C'est très lourd. C'est pas un biscuit Oreo, c'est très lourd. C'est lourd. Et là tu est... manges ça, là Ouais, écoute, on va le, on va le couper Donc, en deux. Je le couper en deux, là, je je pas ça. tu mange C'est bon, c'est bon, ah, oui, c'est c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Très bon, On met des bonbons, c'est quoi les bonbons? Bonbons fraises. Ah oh oui! Ça goûte oh. les fraises. Regardez l'écran. Il y a du rouge dedans. Je peux vous montrer tout le monde. Ça ne bouge pas. Oups. On vient de prendre la barre. Oui le retour! C'est moi la couleur de ça. C'est vraiment bon ça. Peu. Merci, hein? <rire> C'est vraiment super bon, les boys. C'est vraiment comme un curry rice krispies. Avec un, un genre de petit bonbon suçon rouge. Les suçons rouges, là, tu sais que t as, t as, les petits bonbons, les suçons, les t'enlèves à l'Halloween. Mm. Donc comme écraser un bonbon de, de... Un bonbon suçon là-dedans. Moi, tu sais les enfants qu'on se mettait à la ronde, hein, qui faisaient des... Euh... Les petits bonbons, les super hein. On peut rappelle plus du goût de ça, mais je sais de quoi tu parles. Petite affaire rose, hein. tu vas penser à ça. Très, très bon. Oh, ça, effectivement, le boss, il embarque... Hein. Dans une heure? Dans une heure, à peu près, une heure et demie. Tu bosses ben relax, comme si tu avais fumé... Hein. Euh, C'est vrai, vous non, non euh, euh, mais... 200 mg de THC dans un sac. Donc, on, vu qu'on l'a séparé en drone, on a à peu près consommé à peu près 100 mg. Il reste encore un coup de des graines des là, des puis il reste un de graines ici. Ok, ok. Mais c'est bon, man. Mais non, mais regarde pour toi. Mais non, regarde. <rire> on split. Ouais. <rire> <rire> mais 100 mg, c'est beaucoup. 100, c'est beaucoup, man. 100 mg, non, c'est juste assez pour avoir. Non, c'est beaucoup. Avec ah, comme quantité que nous autres, on fume Non. C'est beaucoup, man, je bon, sérieux. Je pense qu'on peut plus en cri, okay. je pense. <rire> je pense que oui. Ben non. Tu vas te poser comme si t'avais fumé deux gros joints d'indicat en ligne, mettons. mais tu vas croiser là. Tu penses? Ah oh ouais. Mais ça me semble que j'avais pris 60. Moi, tu vas trouver ta chaise de plus en plus confortable. <rire> je, sais. je sais pas comment je l'avais pris l'autre fois. J'avais essayé ça, puis pis... J'ai mangé un, j avais j avais un, un plus... sac tout seul l'autre jour, où on écoutait Netflix. Ouais, ok, tu sais oh, c'est quoi? Oh, T'as oh, déjà comme oh, ça, oh, oh, là? Oh, okay, oh, okay, oh. ok, ok, ok, ok. Ouais, j'ai même été capable de gamer un peu. J'étais pas bon, mais je gammais. <rire> Le monde me demande souvent quand tu games tu veux un Sativa Indica. Un cas. Ben, ouais, un peu Un ça réveille, là. Ça aide là parce que. Ça qu réveille. Indica, ça réveille un peu plus. Ça réveille un peu plus. Ben écoute, euh, on se revoit dessus dans une autre vidéo. Puis peut-être qu'on va voir un petit peu les effets euh, de ce beau produit-là. C'est un genre de Chocobuds. Oui? Chocobuds. Puis, euh, on une ça aux Indiens. On une chose aux Indiens, effectivement. Allez voir tu ça. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir toute l'information. Allez, euh, allez voir sur Autoroute 420, s'il vous plaît. On se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus, mon ami. Écoute, un gros merci. Ça fait Et plaisir. Je pense oui. qu'on va se revoir. Effectivement. Euh, on se verra peut-être pas demain. Mais je pense qu'on va se revoir. Super agréable. Super le bon gars. Pareil comme Marc Tatouche le boucan. Allez voir ça. Autoroute 420. 420. Yes, sir. Merci. Abonnez-vous. Donnez un pouce. Bye.